C'est à Joa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du verbe aller et du verbe être. Très souvent, on entend ou on lit j'ai été pour désigner un mouvement ou un déplacement. En fait, c'est le verbe aller qu'il faudrait employer dans ce cas. Exemple Nous sommes allés à Carcassonne le mois dernier. <musique>